Effectivement, il y a de plus en plus de photos et en même temps, de moins en moins d'histoires en photo publiées dans la presse. Donc le but de six mois, c'est de raconter le XXIe siècle avec des histoires qui viennent du monde entier, chaque photo étant légendée et chaque histoire étant suivie de textes qui expliquent euh, ce dont il s'agit. Ça a du sens parce que le photojournalisme a quasiment disparu. Il existe encore beaucoup de photojournalistes qui souvent sont engagés et qui ne trouvent pas de débouchés. Et donc nous publions leurs travaux. Effectivement, on voit beaucoup de beaux, travaux, de beaux travaux photographiques ou de beaux travaux journalistiques. Mais le but de six mois, c'est de publier des travaux qui soient aussi photographiques que journalistiques. Et il existe des, des photographes qui font un travail de journaliste, c'est-à-dire qui racontent le monde d'aujourd'hui. Ils ne mettent pas en scène, euh, ils racontent euh, avec un angle journalistique, euh, une, euh, une histoire se dégage de leur travail, souvent ce sont des travaux à long terme, ils ont travaillé sur un sujet, ils l'ont disséqué sur, pendant des mois, des années, et ils nous racontent euh, une histoire journalistique avec des images. Ça nous intéresse de rencontrer les gens qui s'intéressent au photojournalisme. Nous pensons qu'il y a beaucoup de... Euh, gens susceptibles d'être intéressés par six mois et qui euh, ne font pas nécessairement, parce qu'ils ne sont pas lecteurs, qui ne font pas la démarche d'aller régulièrement dans les librairies. Donc euh, il nous semble intéressant d'aller euh, à leur rencontre, de, de voir si euh, des photo-clubs amateurs euh, pourraient être intéressés par la revue. Puisque, en fait nous tirons euh, environ 25 000 exemplaires, un peu plus de, de six mois et nous pensons qu'en fait euh, la photo est tellement euh, plébiscitée actuellement qu'il existe un vivier d'amateurs de, de photojournalisme qu'il faut, euh, qu faut chercher, qu'il faut trouver. Donc ce photoclub va nous permettre de rencontrer ces, ces potentielles euh, personnes intéressées par, euh, par six mois par le photojournalisme.